L'association J'accède euh, a été créée en 2006, euh, suite à une loi qui a été euh, votée en métropole sur l'accessibilité des lieux publics. Et donc, euh, le, les objectifs de l'association J'accède, c'est de rendre les informations accessibles pour la vie quotidienne des personnes à mobilité réduite. Donc aujourd'hui, on va se répartir en fait à la fin de la formation par équipe de 3-4 personnes. Il y aura une, une zone de Nouméa euh, par équipe. Monsieur le maire qui nous fait le plaisir de venir nous voir ce matin et qui a tous vous accueilli dans mon calendrier. Eh bien, mesdames et messieurs, au nom de mes collègues qui sont là et l'exécutif municipal, je voudrais d'abord féliciter l'association J'accède pour ses activités et pour lancer aujourd'hui cette opération dans la ville de Nouméa. C'est pas évident pas évident Le but de cette journée, c'est de recenser les magasins qui sont plus ou moins accessibles en leur donnant une note pour euh, toutes les personnes à mobilité réduite. C'est une enquête qui est appuyée par la mairie hein, pour, que, pour que la mairie puisse améliorer de son côté aussi. Sur oui, oui. les packages voilà, que tu Voilà, qui ouais. permet, euh, lorsqu'on a un employant qui a à la boutique, euh, de pouvoir toucher les pieds euh, et ça. de pouvoir savoir ce que c'est. Ouais. On s'est rendu compte sur le terrain tout au long de la journée que euh, les commerçants aussi sont en attente d'informations, sont en attente d'éléments de, de, sur leurs droits, sur la manière dont ils peuvent euh, notamment empiéter ou modifier euh, l'espace public pour pouvoir permettre d'améliorer les accès de leur, euh, de leur structure aux personnes ayant des problèmes de, de motricité. Ah oui. Ben oui, mais je peux pas. C'est un très bon exemple pour montrer quoi c'est inaccessible. Ouais. Ça ne passe pas tout seul. Le petit flyers qui euh, qui vous explique un petit peu ce que l'on fait aujourd'hui. Mm -hmm. Et vous retrouverez donc très certainement votre magasin sur le site internet Jackset.com mm -hmm. Parce que vous êtes justement euh, fait partie des critères d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Donc, félicitations. Merci. <rire> Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Donc d'abord un gros bravo parce que vous avez fait votre journée. Je pense que vous êtes un peu fatigué quand même. C'est vrai que mon souhait maintenant, c'est de continuer ces actions, c'est-à-dire de ne pas s'arrêter sur une action. Et aujourd'hui, c'est bravo à vous tous, bravo à JacquesSaint.com, et surtout, bravo à ma petite Émilie. En fait, bah déjà, je voulais vous remercier tous d'être venus et d'avoir participé. Donc, tous les gens, les scouts, l'université, le collectif handicap, Évidemment, le forum des motards de Nouvelle-Calédonie, M. Martin, pour le, le dossier la mairie et tout ce qu'elle nous a apporté au niveau logistique. Euh, donc voilà, donc je suis ravie de vous annoncer qu'on a recensé 93 lieux accessibles dans le centre-ville de Nouméa aujourd'hui. le travail ne fait que commencer puisqu'on s'est concentré sur une petite zone et qu'il y a encore beaucoup d'endroits à nous à visiter. Donc, je vous invite tous à vous créer des profils sur J'accède pour pouvoir alimenter les choses de manière autonome et personnelle dès que l'occasion se présente, dès qu'un lieu vous semble enfin, est accessible et qui vous semble intéressant à être répertorié. Surtout, n'hésitez pas.